Salut poto, comment ça va aujourd'hui Moi c'est très bien. C'est pour vous dire euh, que... Alors je vais vous expliquer tous les débuts. Bah, depuis l'âge de 5 ans, euh, avant que d'avoir 5 ans, quand j'avais, bah... Euh, quand je suis née en fait, j'avais pas des Pepsi. Après, bah... Euh, ma première crise, c'était l'âge de 6 ans. Devant les, prix de, devant les pieds de la maîtresse, j'en ai fait une. Je suis tombée, euh, je me suis relevé voilà on s'est juste demandé pourquoi je suis tombée comme ça c'était une crise, voilà, la première après ce qu'il y a eu c'est que je... la deuxième crise c'était un compte de récréation il y, avait des, il y avait des pneus de voiture pour jouer aussi en récréation parce qu'on était encore petit, voilà on s'amusait à sauter dedans et j'en ai fait une dedans, après mon frère est venu me chercher parce qu'il avait vu que j'étais tombée. il a dit ça à ma mère et une vers le terrain de foot quand on amenait mon frère à jouer au foot. J'en ai fait une et là, hop. Voilà. Au bout de la quatrième, ma mère, euh, un jour, c'était le jour de Noël. On faisait une balade avec mon tonton. Euh, mon tonton et moi, on se poussait de gauche à droite. Après, il y avait un poteau au milieu, là. Je me suis pris le poteau. Je me suis fait à mettre le coup du lapin. Et une crise Pepsi. Je me suis ouvert le front. Il y a une cicatrice à ce niveau, ici. voilà. Alors, voilà c'était à ce niveau qui es allé faire les pompiers l'ambulance les... m'a amené euh, au sol, à l'hôpital après l'hôpital bah on a cherché pourquoi j'étais comme ça ils ont rien trouvé euh, en Bretagne on a dû aller sur Paris à Paris on a vu Madame Pastnikou on a fait des EEG tout ça pour savoir qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que j'avais parce que on savait pas qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau à ce moment là alors moi, bah, comme euh, je comprenais pas non plus. Alors on a fait les tests et après quelques jours, après on a reçu un mail. Euh, ma mère a fait, bah, après elle a fait, bah, comme de dire de venir à l'hôpital, bon, c'est où À, euh, à, à, à Paris, voilà. Alors je suis, on est retourné et on m'a annoncé la nouvelle, nouvelle que j'étais épileptique. Et moi, mon épilepsie c'est une épilepsie euh, pharmacoresistante. Qu'est-ce que ça veut dire Bien sûr, vous allez me demander. Alors, c'est que c'est à peu près dans tout le cerveau, à peu près. C'est frontal et après, c'est tout le cerveau. Voilà, c'est à peu près tout, toutes les parties du cerveau. Mais apparemment, on ne peut pas être opéré pour tirer la zone euh, où c'est opéré, parce que c'est tout le cerveau qui est pris. Par euh, où, la moitié du cerveau. Il y a la moitié du cerveau qui est pris, mais après, voilà. Alors, on ne sait pas voilà on peut pas opérer voilà alors euh, qu'est ce que j'ai fait après après qu'on a su ça bah on était un peu boussolé parce que on prenait comprenait on pas comment il fallait faire après euh, ma mère a regardé des trucs sur des tutos sur internet elle a acheté un casque un casque pas un casque gaming mais un casque pour des PC. je ne l'ai plus je les ai eu quand je l'avais enfant c'était un casque que je viens d'utiliser là et derrière parce que si je tombais derrière aussi, ça faisait mal. Voilà, c'était des trucs en mousse pour que ça fasse mal. Après, voilà ce qui m'est arrivé. Euh... Quand je en ville, j'étais comme ça, mais j'avais honte, mais honte d'avoir ce casque sur la tête. J'avais honte d'avoir cette maladie. Mais maintenant que j'ai bien mûri tout ça, bah maintenant, j'accepte ma maladie parce que ça sert à rien de prendre le choix avec sa maladie. Même si on est... On ne veut pas dire qu'on est différent en moitié, mais on a un tout petit peu. bah un tout petit peu, voilà. Même si on a sa maladie, on est, norm on est bien. Même pour la lecture, comme c'est arrivé en, en école primaire, j'ai un peu de mal à lire, mais ça peut aller quand même, j'arrive à lire. Et pour écrire, euh, j'ai besoin d'un traducteur pour aussi, euh, voilà quand des crises, voilà. C'est pour ça que je voulais vous raconter mon histoire quand j'étais enfant. Je voulais pas dire de plus longtemps ce, celui-là parce que j'avais envie euh, aujourd'hui. Voilà. Après, voilà. Maintenant, euh, je suis allé dans plusieurs centres avant. Et le bon qu'on a trouvé, c'est dans la Drôme. Il s'appelle la TEP. C'est là où je suis moment en train de tourner cette vidéo. Je suis dans ma chambre à la TEP. Voilà. Alors là, c'est pour vous dire que dans ce centre, il y a plusieurs euh, service, Il est assez grand, euh, bah, tout le terrain est grand, il y a des, un parc, il y a des ateliers, euh, il y a tro trois zones d'ateliers, une vers, euh, vers le parc, une vers euh, la musique et l'autre vers euh, le recyclage, voilà. le recyclage fait un atelier mais c'est vers le fond de vers le fond, bah vous voyez, il y a la... vers le portail de, de l'entrée principale, c'est vers la... la gauche qui a le recyclage, voilà. Après les poteaux, voilà. Et maintenant ça fait 4 ans que je suis ici. Je ne suis pas encore partie de la TEP, mais on m'a dit qu'en 2022 je serais partie. J'ai hâte de partir de la TEP, mais après voilà. C'est, comment dire, tu trouves l'amour, mais après, voilà, c'est dur de se faire une idée, que tu pars, et que tu dois faire euh, ta vie. Tu as vu quelqu'un que tu aimais bien, après tu ne le vois plus. Après, il faut essayer de refaire connaissance avec tout le monde. Le truc qui met super du temps à apprendre tous les prénoms de tout le monde. Voilà. Et quand tu... Après, après tu as réussi à dire tous les prénoms au euh, bout d'un moment. Parce que moi, j'ai du mal à retenir les prénoms. Mais quand il y a pas beaucoup de prénoms à te retenir, ça va. Et après, quand il y a, par exemple, 20 prénoms à retenir, je crois que je... je, je, je t'appelle comment Tu t'appelles comment euh, Ils vont me dire... Euh, je... Par exemple... Attends, je, je, je, je dirais que c'est une fille. Bonjour, comment tu t'appelles Léa. Et le lendemain, comment tu t'appelles Léa. Voilà, ça sera comme ça tout le temps, euh, si je suis obligé de parler à une personne. Voilà. Et... Et ça va bien mon épicie est stable c'est aujourd'hui alors euh, je n'ai pas fait de crise mais c'était juste le jour d'avant je me suis ouvert un tout, tout tout petit peu là mais c'est rien du tout c'est pas ouvert mais c'est un petit peu mais pas beaucoup voilà et entre mon bah voilà Maintenant que je suis là, euh, voilà, c'est bien pour moi, mais après, voilà, il y a une fin à tout. J'espère pas bah, que les autres qui vont entrer dans cet établissement médical de la tête, comme ça s'appelle, j'espère qu'ils vont trouver bah, tous les nouveaux qui sont arrivés bah, dans notre service qui trouvent le meilleur pour eux et faire soigner leur maladie aussi. Moi, j'ai bien avancé là-bas, mais après, c'est au nouveau de passer la capte de, de venir dans cette. Dans ce service, et moi de partir d'ici pour vivre ma vie dans un femme. Qu'est-ce que c'est un femme C'est un femme, c'est comme un foyer de vie, mais. Bon, déjà, je vous explique un foyer de vie. Un femme, c'est Un femme, bah en fait, c'est. C'est pas il y a que des femmes, c'est mix. C'est-à-dire. Euh... Tu payes ton loyer, tu mets tes meubles, tout ça, tu fais tout ce que tu veux t'as ton autonomie euh, libre en fait je sais pas euh, je vais pas visité encore mais j'installe le prévu à Paris pour l'instant dans un fam. voilà et je sais pas quand il est prévu voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu abonnez-vous à ma chaîne YouTube encore allez-vous juste en dessous là pour vous abonner et je vous dis à bientôt les potos. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et je vous dis à plus pour nos vidéos.